Euh, bonjour, donc j'ai effectué un trois mois de coaching avec, euh, avec Virginie et, euh, et voici un peu mon, enfin, d'où je suis partie, ce que je voulais, euh, ce qu'on a fait, ce, que, ce, que, ce dont j'en ai pensé, voilà. Donc en fait moi je suis, euh, je travaille dans le marketing et la communication euh, en freelance depuis un peu plus de deux ans. J'ai choisi de me spécialiser euh, avec euh, pour les acteurs de, du tourisme et de la gastronomie euh, voilà pour les aider dans, à développer leur visibilité, à attirer plus de clients, donc en fait je travaille, je fais du community management, je fais de, du, faire, du référencement local, de la e réputation des campagnes de publicité, enfin voilà, un peu, un peu pour vous présenter le, le, le cadre. Et en fait, euh, il y a quelques mois, je commençais, à être, euh, bah, je commençais à être un peu démotivée, un peu bloquée, j'arrivais pas à avancer, c'était pas clair dans ma tête, mais, euh, enfin, les, les offres pardon, dans ma tête n'étaient pas claires. Euh, enfin voilà, j'avais du mal à trouver la direction et avoir euh, avoir une vision et euh, et donc euh, donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que je que je me fasse accompagner par par une experte dans le domaine. Voilà, en fait c'était vraiment du plus du quelqu'un qui j'avais besoin d'un coach euh, business en fait qui allait me m'aider à tout remettre à plat. Donc euh, mes offres, revoir ma cible, revoir un peu toute ma stratégie de communication. Euh, voilà. Et donc, euh, j'ai trouvé Virginie. Euh, nous avons échangé. Je me suis dit que c'était sûrement la bonne personne, mais je n'étais pas encore sûre, mais j'avais de grosses attentes avec Virginie. Et donc, euh, finalement, nous avons commencé l'accompagnement. Donc, c'était sur trois mois, euh, huit séances, avec... Euh, euh, avec euh, bon, je vais vous expliquer, en fait, après... Euh, je vais vous dire comment ça s'est passé du coup après trois mois. Donc là, on vient de terminer. Et en fait, c'était super. Donc pendant trois mois, j'ai eu huit séances de coaching en vidéo. Les vidéos sont enregistrées. Donc en fait, c'est super. Euh, parce que sur le moment, en fait, on a la tête qui bouillonne. Et... Euh, et c'est compliqué, en fait, de, enfin, de savoir qu'on va pouvoir tout revisionner. En fait, ça nous permet d'être complètement concentrés avec Virginie, avec notre discussion et en fait, avancer et construire avec elle sur le moment. Donc, euh, ces, ces sessions sont vraiment euh, enrichissantes et surtout, on peut les revoir. Donc, euh, ça, c'est vraiment super. Euh, on a accès à des modules de formation en parallèle qui sont super bien. Ils sont, ils sont de... il y a beaucoup de valeur. Virginie, on voit qu'elle donne... Enfin, qu'elle a vraiment beaucoup de connaissances qu'elle qu veut nous transmettre. Et en plus, elle actualise, euh, elle actualise régulièrement ses, ses vidéos en fonction de tous les changements euh, que vous connaissez sûrement. Euh, donc voilà. Et aussi, en fait, entre chaque séance de coaching, on a accès euh, à Virginie H24, si je puis dire. Non, c'est pas H24, mais voilà, sur les heures de bureau, en fait, euh, son WhatsApp nous est complètement... Enfin, on peut communiquer avec Virginie en temps et enfin, en permanence. Et en fait, j'ai adoré ses... Ces échanges, parce que entre les séances de coaching et qu on, quand on travaille un peu sur notre business, pour la fois suivante, tout ça, en fait, on, on a souvent des questions. Et, euh, et en fait, on peut les poser directement à Virginie, qui nous répond hyper rapidement. Enfin, voilà, si ce n'est pas dans la journée, c'est qu'en général, elle n'a pas la réponse. Et elle va trouver la réponse, nous l'apporter. Et, euh, et j'ai vraiment adoré ce... Voilà, c'est... En fait, c'est vraiment... C'est plus qu'un coaching. C'est vraiment que quelqu'un... C'est votre... J'ai pas de mots, mais en gros, vous avez vraiment quelqu'un pour vous épauler, vous appuyer, vous aider, vous soutenir, vous motiver. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses avec Virginie. Et, euh, et donc voilà, j'étais super contente. Euh, et ça s'est fini donc il y, a, il y a un petit mois. Euh, je suis super contente, j'ai plein de... Enfin, voilà, on a débloqué plein de choses. Tout est beaucoup plus clair dans ma tête, comme je disais. Mes offres sont claires, carrées, tout ça. Euh, euh, je ne bah, vais pas vous dévoiler tout l'ensemble du programme, ça ne sert à rien, mais voilà, j'ai plein de choses à mettre en place. Euh, elle m'a aidée à, à, à trouver tout ce qu'il fallait faire. Elle m'a donné les premières pistes. Enfin, voilà, je, je repars motivée, euh, hyper motivée, hyper, euh, hyper focus dans ma tête. Enfin, voilà, je suis vraiment super contente. Donc, euh, donc je ne peux, peux que vous recommander Virginie. C'est une super coach, une super personne. Euh, voilà, et... Euh, et c'était super, et surtout, voilà, si vous partez d'un point A, elle vous amène à un point B, et il s'est passé plein de choses entre A et B, et voilà, au point B, vous êtes super, super satisfait ou satisfaite du chemin parcouru, et, et vous repartez avec une vision. Voilà.